OK, salut tout le monde! Aujourd'hui, on fait un nouvel épisode. On va couvrir quoi, là? C'est des questions fréquemment posées, puis un petit topo sur l'état de la grossesse. Alors, je suis en fin de grossesse. J'ai 37 semaines et des poussières. Euh, C'est notre huitième bébé. J'en ai cinq qui sont nés à 38 semaines et deux qui sont nés à 39. Alors, euh, on s'attend définitivement à ce que. Quelque chose se passe dans les prochains jours. Ben, C'est ça, on voulait prendre cette occasion que j'étais encore enceinte pour répondre à vos questions sur ma grossesse. Un petit pack Cool. T'as l'air de voir ton petit frère? Oui. Qu'est-ce que tu as en face? Oui. Oh C'est cool parce que maman elle s'en va aussi. On peut écouter tout ce qu'on veut, on dévalise les gars de manger. Clément, t'as-tu l'air de voir ton nouveau petit frère à toi? Oui! Marie-Rose! T'as-tu hâte de voir ton nouveau petit frère à toi? Euh... Ouais! <rire> Euh, Laurent, t'as tard de voir ton nouveau petit frère? Oui. C'est vrai? Je essayé de vous à te montrer. Clément, qu'est-ce que tu fais? Un oignon? Non! Pas l'oignon! La première question et la question la plus fréquente, c'est Est-ce que c'est votre dernier? Tu réponds quoi à ça J'espère que non. Moi, ma réponse, ça va être... Euh, dernier. On le sait pas. La réponse, cest juste ça? Il me semble que j'ai encore de l'énergie, puis que j'aimerais encore agrandir la famille euh, si possible. J'aime beaucoup être enceinte, j'aime beaucoup avoir des bébés. Je pense, pense qu'on peut le faire encore. C'est un beau moment quand Michel est enceinte. C'est toujours du beau temps, surtout le deuxième trimestre. Moi, j'aime beaucoup le deuxième trimestre. Michel est... smooth sailing. <rire> Et euh... Alors, alors, alors, on va pas se plaindre. OK! Alors, prochaine question, c'est... Mais combien vous allez avoir d'enfants? Bon. La réponse, c'est... On, on sait, sait pas. pas. On sait pas! Moi, je vais dire que... On va avoir un de plus que ce qui est raisonnable. Un, un bon vieux Jack m'avait dit ça à un moment donné. Un de plus que ce qui est raisonnable. Parce que, tu sais, c'est quand même la plus belle chose, un enfant, une personne humaine. C'est quand même la plus belle chose. Fait que, Voilà. C'est ce que je réponds. Toi? J'ai toujours voulu avoir plusieurs enfants. Je me rappelle qu'au secondaire, euh, mes amis parlaient de Michel qui allait avoir 12 enfants. Alors... Euh, Mais ça de toi ce chiffre ou non? Je sais pas si c'est moi qui disais le chiffre 12 ou c'est eux qui ont dit le chiffre 12. Non. Ça veut pas dire qu'on va se rendre à 12. Mais non, on sait là. pas là. On sait pas. Ça veut pas dire non plus qu'on va s'arrêter à 12. Mais non. C'est pas non plus <rire> J'ai 35 ans. Je sais pas combien de temps il me reste, mais euh, non, on n'a pas de chiffres. On n'a pas de chiffres. Ok, cest réglé? <rire> ok, next! La prochaine question c'est, est-ce que vous connaissez le sexe du bébé? La réponse c'est... Oui, on connaît le sexe du bébé. Alors, pour nos grossesses, on a fait à peu près moitié-moitié. Des fois on a demandé le sexe du bébé, des fois on l'a pas demandé, on a gardé la surprise pour la naissance. La première avec Jeanne, où est-ce qu'on avait demandé en fait de pas le savoir, et puis la technicienne elle avait dit oui oui, pas de problème puis là elle était allée encercler des affaires, font des mesures hein, et, et tout ça puis là j'étais sûr qu'elle avait encerclé le mot pénis puis là j'étais là, ben je voulais pas le savoir puis là elle me l'a dit par, par hein, indirectement Fait que là j'étais fâché dis à Michel, mais là je vais te, te le dire quand même si je le sais quand même Je vais pas le... Fait que là elle dit ben oui, ben dis-moi là Fait que je c'est un petit gars Mais là à la deuxième échographie, elle dit ah hein, je suis pas sûr, mais la fille elle trompée deux semaines avant Fait qu'elle était plus sûre, puis nous autres on était plus sûr En tout cas, puis c'est arrivé Pis là, la naissance était arrivée, est arrivée. C'est là que j'ai l'air con, hein? Parce que là, c'est la première, le premier enfant. Et là, j'arrive je sors le bébé. Je sors le bébé, c'est le médecin sort le bébé, mais là, je l'ai je dis « Ah, oh, Michel, c'est un petit gars! » Mais non. Le médecin, a dit « Non, non, c'est une petite fille! » là, on a tous été sous le choc parce que, en fait, voilà, j'étais ignore et euh, pas très bon. C'est ça, ça l'histoire. Fait qu'on avait voulu pas le savoir, on l'a su, mais on l'a pas bien su. Et après ça, on a choisi, une fois de temps en temps, oui ou non. Donc, euh, mais là, j'ai eu deux échographies qui ont confirmé toutes les deux que c'était un petit garçon. Alors, je euh, <rire> pense vraiment qu'on attend un petit gars. Tu vas faire euh, donc cinq garçons, trois filles et trois filles. Euh, la journée qu'on l'a annoncé aux enfants, Marie-Rose, qui a trois ans, a dit euh, C'est pas grave, maman, la prochaine fois, tu vas avoir des jumelles. <rire> bon peut-être, peut-être que ce sera le cas, on verra, là. OK, prochaine question. Est-ce qu'on a choisi un prénom pour le bébé? La réponse est... Michel a une idée, mais moi, j'ai pas choisi. <rire> non, on n'a jamais choisi le nom du bébé euh, avant qu'il naisse. Par contre, on choisit toujours euh, dans les heures qui suivent. Là, dans, la, dans la première journée... Euh... Il est toujours nommé, mais on n'a jamais choisi officiellement avant la naissance. On voulait s'assurer que ça « fit » le visage, hein, qui est sûrement toujours euh, « fit » avec le nom, mais bon. Non, mais souvent, on a deux, trois noms. Ouais. Des fois, on ne sait pas si c'est un gars ou une fille. On a des noms de gars, des ouais, noms de ouais, filles. Ouais, ouais. Puis quand, on, quand je le vois, là, souvent, l'inspiration vient, hein? Il est là, me le dit, puis c'est moi qui décide. Puis quand, euh, quand je viens de souffrir l'accouchement, il ben, y a plus tendance à dire « Ok, oui, tu peux avoir ton nom ». Oui, c'est ça, c'est ça. C'est ça qui arrive. Si vous avez des suggestions ah, oui. de prénoms qui iraient bien avec… Euh, un bébé. Avec un bébé, mais avec les autres prénoms de ah, oui, notre famille. Bon, notre, le nom de famille, ça va être Bourget. Puis on a une Jeanne, Laurent, Mélodie, Paul, Nicolas, Marie-Rose et Clément. Si j'avais, vous avez une bonne suggestion de nom de petit gars Bourget, faites l'écrire dans les commentaires. Ok, euh, prochaine question. Comment s'est passée la grossesse? La grossesse s'est bien passée. Euh, honnêtement, j'ai des grossesses faciles, pas de, pas de complications, rien. Euh, ben c'est sûr que le premier trimestre c'est toujours euh, toujours plus fatigué, j'ai des nausées, tout ça. Mais euh, j'ai l'impression que cette grossesse-ci c'était moins pire parce que pendant le premier trimestre moi je trouve toujours que ma maison pue, et que mon frigo pue, puis ça me lève le cœur toute la bouffe que je fais moi-même. Alors que d'habitude, je pense que la bouffe que je fais est pas nauséabonde, là. Non, non, Mais, non. Euh... C'est même pendant un <rire> Mais euh, là, j'ai passé la majorité de mon premier trimestre à l'extérieur de la maison. On était en Floride, on était au Portugal. On a mangé beaucoup de choses différentes. On a mangé au restaurant, on a mangé des... En tout cas, pis... Il me semble que mes nausées ont été moins pires à cause de ça. Mais le premier trimestre s'est bien passé. Et puis, euh, tout le reste de la grossesse s'est bien passé aussi. Euh, J'ai pas vraiment de problème avec mes grossesses. J'ai une, une jambe qui, euh, qui a des varices. Là, puis, euh, c'est surtout pas beau, mais ça me fait pas vraiment mal. Et puis. Euh, c'est ça. Je suis super chanceuse. Fait que moi, je répondrais à ça, comment s'est passée la grossesse. Ça s'est passé pas bien. Tu sais, des fois, j'ai un peu mal au dos. On a envoyé le petit, euh, le petit dernier qui était dans notre chambre. Il dormait dans notre chambre. On l'a envoyé dans la chambre des gars. Fait que là, ça, cette transition-là est faite. Clément, il dormait encore dans notre chambre jusqu'à il y a un mois. Et je l'allaitais encore et je l'allaitais même la nuit. Et des fois, deux, trois fois par nuit. Euh, donc là, euh, je me demandais un peu comment on allait faire ça, parce que ça ne me dérangeait pas d'allaiter les enfants euh, en tandem, là, mais il fallait que Clément commence à dormir les nuits. Là, il y, a, il y a 18 mois, donc juste un petit peu avant ces 18 mois. Moi, je suis partie pour une fin de semaine, puis Alexandre a profité de cette fin de semaine-là pour, faire euh, la transition de Clément, l'amener dans la chambre avec ses frères. J'étais un peu inquiète, honnêtement. Mais ça s'est super bien passé, il ne s'est même pas réveillé pendant la nuit, puis depuis il ne se réveille plus, il se réveille pas la nuit. Euh, malheureusement, il s'est sevré, j'aurais aimé continuer à l'allaiter. Je l'ai allaité encore peut-être pendant une semaine, après ça il s'est désintéressé, fait que fait que j'allais plus clément, puis on a notre chambre à nous, voilà. Oh. Il y a de la place pour le bébé. Il n'y aura, aura pas trop de choc non plus quand l'autre va arriver, qu'il oh, a pris ma place, etc. Là, on se prépare un peu. Donc, mmh. nos quatre garçons partagent une chambre. Ils ont deux lits à deux étages. Puis, euh, même si on avait des chambres de libre, ils ne voudraient pas. Ils sont vraiment contents ouais. d'être les quatre ensemble. En fait, souvent, Jeanne, qui a sa chambre à elle toute seule, puis elle désirait une chambre à elle toute seule, surtout, je pense, pour ses objets, ouais, puis ses dessins, bureau. puis tout sur son ouais. bureau. Mais souvent, elle dort dans la chambre des gars. On a un cinquième matelas là, glissé en dessous d'un lit pis elle aime ça euh, ouais, je danser tôt, ouais. avec eux tard le soir. Mélodie et Marie-Rose sont euh, dans, un, dans une autre chambre. Prochaine question qu'on euh, me demande souvent, ben là, c'est peut-être un peu par rapport à l'école à la maison aussi, mais les gens, ils te demandent, quand t'accouches, tu prends combien de temps de congé. Là, ça donne que bébé va naître début juin. Et donc, on, nous, on a terminé notre année scolaire. Alors là, on va prendre des vacances d'été, donc on va prendre des plus longues vacances. Puis de mon côté, je vais euh, prendre une semaine à la naissance, comme si on a du temps pour s'adapter. Puis après ça, on va se séparer un cinq semaines dans le courant de l'été. Après une semaine, normalement, je suis bien là. Donc, euh, il peut retourner travailler. Je préfère qu'il garde ses semaines de congé pour... Euh, peut-être qu'on prenne une petite vacance. Euh... « Road trip » là, on ira même. On sait pas encore où, on sait pas encore quand, mais... Euh, soit cet été, soit en septembre. On verra. Ouais, ouais, ouais. Dernière question, bon, c'est par rapport à l'accouchement. là. Comment... Euh... Comment j'envisage l'accouchement. Euh... Fait que moi on me pose souvent la question comment tu vis ça l'accouchement. Puis moi je leur dis que ça se passe bien en général. Puis euh... Non, j'ai eu j'ai eu sept accouchements euh, faciles. Ça fait quand même mal. Hein? Rapide, rapide aussi. <rire> je, je, je, je vous l'avoue. Et puis j'ai toujours un petit peu peur euh, avant l'accouchement, mais je suis sûre que, que ça va bien se passer. Euh, j'ai eu des accouchements toutes euh, naturel, j'ai pas eu besoin de médicaments, puis euh, il y a juste eu à, à mon dernier bébé, à Clément, que j'ai eu besoin d'un peu d'aide, mes os avaient crevé mais les contractions n'arrivaient pas, fait que j'ai eu besoin d'ocytocine. Pour les autres, tout s'est passé très vite, ça ça commençait par mes os qui crevaient, ou euh, par des contractions. Pour la première, ça a duré 4 heures. Pour tous les autres, ça a duré 2 heures ou moins. Pour Nicolas, ça a été euh, particulièrement euh, précipité. Euh, J'ai senti une première contraction, que je me disais que c'était la vraie chose. Je me disais, il faut partir pour l'hôpital. <rire> 39 minutes plus tard, il était dans mes bras. En fait, on avait appelé. Elle a dit « Oh, vous êtes sûrs? » Puis elle a dit « Non, non, je m'en viens, moi, là. » Elle a dit « OK, mais vous allez attendre. Mm »« -hmm. oh, oui, ça marche, on va attendre. » On est arrivé, puis on est passé la porte d'hôpital 18 minutes après, bébé était dans les bras, là. À d'autres grossesses, on se disait un peu « ah, euh, oh, il faut attendre que quelqu'un vienne garder ouais. ». Là, Jeanne est rendue à 13 ans, là, fait que ça se passe oui, au milieu de la nuit, ou pendant la journée, on peut, on peut partir, puis elle peut garder en attendant que quelqu'un d'autre arrive. Mais il faut toujours avoir le temps de se rendre. Je vais accoucher encore à l'hôpital de Saint-Hyacinthe. La dernière fois, pour ceux qui ont vu la vidéo, c'était ma sœur, la médecin qui était présente lors de mon accouchement. Là, à moins que j'accouche dans les trois prochains jours, elle va être en vacances. Donc, je devrais accoucher avec une de ses collègues. Et puis, ça va sûrement très bien se passer. Voilà qui conclut ce petit cours questions-réponses des gens qui nous ont posé. Puis, on espère que ça, c'est utile. Puis, on espère que vous appréciez. Puis, on espère que vous êtes gentils. on espère que vous êtes beaux. et tout. Et on va se revoir très bientôt. Si vous avez d'autres questions, mettez-les dans les commentaires. On sera curieux peut-être, puis on pourra en faire euh, un autre, faire comme ça, si vous appréciez. On se revoit bientôt. Hein? Fait que salut. Bye.